L'invité au bout du fil avec nous, le président de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients, docteur Oumaraboun Ratapiam. Bonjour. Bonjour, Madame Gom. Merci d'être notre invité ce matin. Merci. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, docteur, la Journée mondiale de la santé est célébrée aujourd'hui sous le thème « La santé pour tous ». Occasion pour nous d'évaluer l'accès aux soins au Sénégal. Où en est-on Ben. Je suis euh, très heureux de partager avec vous la journée mondiale de la santé. Tout le plaisir est pour nous. Mais il faut reconnaître que c'est une occasion pour dire que la santé va, va plus mal au Sénégal ah oui. que jamais. Pour des constats qui sont là, même s'il y a des investissements, des efforts qui ont été faits, mmh. aujourd'hui la santé est malade est malade au Sénégal. Mmh. Pour des, pour des euh, problèmes d'accessibilité aux soins, euh, les malades sont laissés à eux-mêmes, ne savent plus à quel sens vouer tant du point de vue de l'accès aux structures de soins que du point de vue des possibilités financières, parce qu'aujourd'hui le contexte, qui fait que aujourd'hui il y a des difficultés, le coût de la vie est trop cher au Sénégal, ce qui fait que les malades aussi n'ont pas les moyens d'accéder aux soins. Mm. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, hein, l'offre de soins a connu un sacré coup, a pris un sacré coup mm. pour plusieurs raisons. Il y a d'abord, euh, même s'il y a des efforts qui ont été consentis par rapport à... Euh, à l'investissement euh, avec des structures nouvelles, il s'est trouvé qu'un pan du système sanitaire s'est écroulé par la fermeture de l'hôpital de Dantec de façon prématurée, chose que nous avions déploré en son temps. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, que les malades, surtout les malades qui souffrent de cancer, euh, ont de sérieux problèmes pour se faire soigner. Avec d'autres malades aussi. Parce que l'hôpital d'Antec était au tronc. était le, le tronc, si j'ose dire, le principal du système sanitaire. On, on devait faire effectivement sa rénovation, sa réhabilitation... Mm mais de façon programmée et non précipitée. Voilà ce qui amène euh, ce qui entraîne, ce qui a pour conséquence que les, les malades vivent dans une situation extrêmement difficile et n'arrivent plus à aller accéder aux soins. Alors, docteur, avant-hier, en Conseil des ministres, le, le chef de l'État a rappelé l'urgence de la finalisation de l'évaluation de la réforme hospitalière de 1998, mais surtout de l'actualisation de la réglementation sur les tarifs des consultations et analyses médicales dans les structures publiques et privées de santé. Est-ce que ça vous donne espoir par rapport au problème de coût que vous venez de soulever Ce n'est pas la première fois qu'on le pose, ce ouais. problème. Oui. Quand on prend la réforme hospitalière, depuis 1998, que la réforme a, a été mise en place, euh, effectivement, ça a été mis, elle a été votée par l'Assemblée, mmh. elle a été adoptée par l'Assemblée à C'est à partir de 2000, effectivement, que la réforme a été mise en œuvre. Mmh, oui. Mais cette réforme, elle était, elle était inachevée. Parce que, entre autres, il y avait le statut du personnel à l'époque, il y avait aussi la convention hospitalier universitaire. Hein il y avait comme euh, par rapport à et les tarifications, l'harmonisation des coûts. On ne peut pas comprendre produire, parce que les soins, dans la réforme, c'est comme si c'est une usine qui devait fabriquer produire quelque chose et le vendre à la population. Et pour avoir des productions, il faut avoir des intrants. Et ces intrants, ça coûte cher. Mm. On ne peut pas produire et vendre à perte. Ce qui a entraîné aujourd'hui que tous les hôpitaux sont presque à l'arrêt. Ils mm. n'arrivent plus à offrir des soins. Parce que tout simplement, euh, les intrants qu'il faut, les médicaments, les ruptures des médicaments, les, les fournisseurs, les hôpitaux sont surendettés. Mmh. Il s'est aussi ajouté à ce problème. Hein? Euh, la politique euh, sociale euh, de, de couverture oui. maladie. maladie universelle, universelle, oui. Qui constitue une plaie pour beaucoup d'hôpitaux. Ah oui, mmh. ah oui aujourd'hui, les hôpitaux sont endettés. Ouais. plus à épo... Il faut qu'on dépose les dettes et. Justement, il y a ce qu'on appelle une démotivation du personnel hmm. par rapport à ces, aux multiples problèmes qui se sont posés dans le temps, surtout ces deux dernières années. Le personnel de santé était tout le temps ouais, mouvement. Mouvement du mar, oui. Euh, euh, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, euh, euh, la santé va mal au Sénégal. Et est-ce que ces, ces problèmes-là que vous venez d'évoquer impactent sur la qualité des soins ah Bien sûr, effectivement. Il n'y a même pas de soins pour qu'il y ait qualité. Mmh, oui. La rareté des soins. Mmh. <rire> pour qu y ait... On ne peut même plus parler de qualité. On parle de, de, de soins qui ne sont presque pas existants. Mmh. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Ouais. Donc, c'est un sérieux problème Pourtant, oui, le, le chef de l'État semble euh, imputer cela à un problème d'aptitude même des, des centres hospitaliers. Euh, quand il parle euh, de certification des établissements de santé publique et privée, invitant le ministère de la Santé à poursuivre euh, les audits euh, et renforcer le contrôle euh, à, à ce niveau-là. Euh, alors, pensez-vous que l'État est en train un peu de fuir ses responsabilités ou euh, c'est si... normal d'auditer de parler de certification Auditer, dans ce contexte. Disais, ça doit être euh, euh, de façon permanente mm. pour éviter les dérives je veux dire hein? si les structures il y avait un système de régulation d'audit, mm. de contrôle mm. hein? euh, on aurait donc il y aurait euh, euh, euh, il n'y aurait pas justement moins ce niveau de, de, de, ouais, de, de... Moins de scandale. De, voilà. Il y aurait moins de scandale. De drame, Regardez, ouais. je, je suis choqué par ce, qu ce que la, la Cour des Comptes a révélé dans, dans la santé. Pendant la COVID-19. Pendant mmh. la COVID-19, je l'avais dit à l'époque, qu'il fallait, qu il fallait et, et, et, donc auditer pour pouvoir faire un bilan exhaustif de ce de ce de, de, de la gestion de, de la COVID 19 mm. oui. Et voilà là où ça nous mène. Aujourd'hui, le président, il, il, il est de bonne foi quand il dit quand il, il dit qu'il a injecté des milliards, il a le droit de s'inquiéter, oui. de dire que j'ai mis tant d'argent, mm. voilà, mais je n'ai pas de résultat. Et c'est le cas. Et ce n'est pas le, la première fois qu'il le dit. Et pourquoi ces investissements ne sont pas ressentis par les patients que vous défendez, euh, docteur Parce que quand il y a des investissements, quand on dégage un fonds, mm. c'est la gestion, c'est un problème de gestion. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un détournement d'objectifs Est-ce que, est-ce que, est-ce que hein? mm. Donc l'audit et le, a... le contrôle évoqué par le chef de l'État quand même euh, trouve enfin, euh, leur pertinence -ce... à ce niveau mais bien sûr, ça devrait être permanent ça. Euh, les audits doivent être des choses permanentes dans le système de santé. Parce pour une bonne régulation, un bon fonctionnement, pour pouvoir euh, rapidement parer euh, aux insuffisances, alors, à, à l'occasion de cette journée euh, mondiale de la santé, docteur, euh, qu'attendez-vous du ministère, euh, peut-être en direction des, des patients, quelque chose de symbolique euh, pour ressentir un peu les effets de cette célébration? Euh, ce que j'attends du ministère, euh, c'est que euh, le, le ministère, euh, l'État, prenne des mesures fortes. On peut, euh, sinon ça risque de s'écrouler. Mmh. Euh, on ne peut pas faire du sur, euh, du sur place. En matière de santé, chaque fois on se donne, on, on a de l'espoir, on dit qu'on qu avance, mais là on est en train de stagner. Et le problème, c'est justement euh, que tout le monde se mette autour de table. Rapidement, mmh. les patients, euh, euh, je veux dire. Tous les acteurs de la santé, les patients, les, les, les, les, les, les professionnels de la santé, l'État, et tout le monde se mettre autour d'une table, table pour que rapidement trouver des solutions urgentes. Pourtant, avec l'arrivée de docteur Marie-Chemes Ngam, l'on espérait mieux pour la santé. C'est pas donc un problème de, de ministre, de, de dirigeant ben Non, je pense qu'actuellement... Marie-Claude elle ne peut faire que ce qu'elle peut faire. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a dans le monde, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, le problème est là, je ne pense pas qu'elle puisse faire grand chose. Elle, a, elle est d'une bonne foi, elle, est, elle, a, elle a une bonne volonté, mais il faut euh, le conseil. Il voilà. ne faut pas trop tirer sur un ministre ou bien qui c'est un l ensemble. Il faut que les gens Voilà. Très bien. Merci, docteur oui. Omar Abouna khatab -tiam. Merci. Je, je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients. Merci, madame. Merci, madame. Merci.